Bonjour et bienvenue dans la série de vidéos qui vous explique comment monter votre montre Initium. Pour commencer, qui suis-je Je, je m'appelle Kevin Nebel et je suis le maître horloger qui vous accompagnera durant le montage de votre montre. J'ai effectué mon apprentissage d'horloger complet à Bienne en Suisse, puis j'ai travaillé durant près de 10 ans pour les grands noms de l'horlogerie suisse, chez qui j'ai monté des montres à mécanisme simple, mais aussi un éventail de mécanismes à complications. Ensuite, durant près de 4 ans, j'ai eu la chance d'être l'ambassadeur de l'horlogerie suisse aux Bahamas et à New York. Je pense que vous vous dites, mais où sommes-nous Eh bien, nous sommes au musée de la boîte de montres au Noirmont, dans le Jura suisse. C'est d'ailleurs dans ce petit village qu'Initium a vu le jour en 2015 grâce à leurs fondateurs Mathieu Gigandet et Gilles Francfort. Ce petit musée rend hommage aux habitants du Noirmont qui se sont spécialisés dans la confection de boîtiers de montres. Les habitants du Noirmont étaient des gens sérieux et c'est grâce à leur dur labeur et leur sourire mythique qu'ils acquérirent une renommée internationale pour leurs boîtiers. C'est dans ce magnifique bâtiment du XXe siècle et grâce à l'initiative d'un industriel de la région ainsi qu'un ferru d'horlogerie que cette rare collection de machines anciennes à usiner les boîtiers a été dévoilée en 2015. Est-ce que la fabrication des boîtiers de montre a perduré au Noirmont Eh bien oui, c'est encore une spécialisation qui génère des centaines d'emplois dans ce petit village d'irréductibles jurassiens. À présent, passons à votre kit de montage multifonctionnel. Ce kit a été développé par notre équipe d'Initium pour être pratique de par son design compact, fiable de par sa qualité d'exécution et qui vous permettra de découvrir en toute aisance le monde de l'horlogerie suisse. Chez Initium, nous avons pris le soin de sélectionner tous les outils de base dont l'horloger aura besoin pour monter et démonter sa montre. Donc, la montre que vous allez monter. Alors, à tout bientôt sur nos prochaines vidéos tutoriels. Et d'ici là, je vous souhaite une belle découverte de votre kit.